Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du Binder du mois de décembre. Alors, avant de commencer le Threadbinder, euh, arrêtez de me demander mon Skype parce que je ne le donne pas, voilà. C'est, euh, vous avez gagné, à force de me le demander, ben, je ne le donne pas. Et on passe au Binder au pluriel, parce que ce mois-ci, c'est le mois de Noël, donc on va faire attention. Donc, euh, là, euh, pratiquement rien n'a changé, hein. Là aussi, pratiquement rien à changé. Ici, pratiquement rien à changé. Le cadeau X6, le lien de puissance. Voilà, donc là, c'est normal parce que j'en ai tellement que j'en ai mis j'ai mis les deux comme ça. Les euh, structures psy. Ah oui, pendant que j'y pense. Euh, voilà. C'est euh, pour les personnes qui, euh, qui voudraient m'échanger des cartes, donc euh, je n'ai pas de recherche euh, ce mois-ci, de précise, parce que j'ai quasiment tout recevoir dans, dans le mois qui vient. Donc, euh, proposez. Et euh, si vous postez un commentaire, merci de bien vouloir lire la réponse et de me répondre également. Voilà. Donc... Donc j'ai mis ça là parce qu'on m'avait demandé des héros élémentaires, et il n'y a pas eu de suite, donc euh, voilà, je remets ça là, dans le binder Après du, du, du joue voilà, hein Donc là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de changer. Hein. Voilà. Après, là, on va mettre un petit peu, donc euh, tout ce qui est euh, Vylon et Cyber Dragon. Voilà pour ceux à qui ça intéresse. Donc, après, on a euh, un peu tout ça, toujours du Samurai Supralourd, mais ça part pas. Je pense que personne n'est intéressé par le texte Samurai Supralourd. Voilà, donc euh, si ça part pas euh, ce mois-ci, début janvier, il n'y aura plus rien en samouraï, chez pas lourd. Toujours... Euh Il enfin, y a à peu près toujours la même base hein. J'ai essayé de faire assez vite On m'avait demandé Altaïr Mais pareil, pas de, pas de suite Voilà Donc euh Euh, si, peut-être que je rechercherai celle-là, mais en version française. Voilà, ouais, uniquement. Donc, alors, pendant que je pose la binder noire par terre, vous voyez le, le binder blanc, donc, je vous explique pourquoi euh, je ne donne pas mon Skype, parce que le. Si je suis, euh, je suis pas connecté tout le temps sur Skype et euh, j'aime bien être tranquille quand je suis connecté. Et je suis en occupé tout le temps exprès. Donc là nous avons les restes donc des, des, der des dernières ouvertures. Et après on a euh, des cartes que j'ai triées un petit peu en rareté. Voilà, pour vous. Alors il n'y a pas il a pas énormément, hein, mais bon. Après, il y a tout ce qui a berceau gris. Là, on retrouve du héros élémentaire. Donc c'est normal, si euh, que... normal si vous voyez des cartes que. C'est normal si vous voyez des cartes dans ce binder là et dans l'autre. Hein. Et même.. Euh... Il y aura peut-être des cartes que vous aurez vues dans une heure là un endroit et un autre, un en autre endroit. C'est tout à fait normal parce que j'ai voulu essayer de le remplir, c'est pour ça. Ah là, elle va vite, donc euh... j'ai eu un week-end un peu chargé, comme on peut le dire. Donc par exemple, voyez, on voit un deuxième cléman là. Après, du samouraï supralourd, du. Euh, voilà, de, tout ce qui est chevalier ardent. Encore du samouraï supralourd. Voilà, pareil, on m'avait demandé deux fois euh, un secteur extra lucane. Euh, la personne, euh, je lui ai répondu, mais elle n'a pas donné de suite. Donc, euh, de retour dans le binder. Donc, après, c'est uniquement des cartes euh, rares euh, ou. Dans les raretés. Voilà, euh, j'ai fait un peu le tri des des cartes que j'avais. Donc à part celle-là, qui, qui je trouve qu'elle peut être pas mal. La roue du cauchemar aussi, voilà. Il y a des cartes qui peuvent être bien utiles et il y en a qui peuvent être moins utiles. Donc toujours euh, quelques cartes... Euh, démon, secteur, guerrier, euh... naturia, enfin il y a un peu de tout quoi donc voilà par exemple vous voyez j'ai mis deux là parce que ça rentrait pas dans la pochette donc manga agile euh, voilà guerrier maximum bien abîmé euh... Donc mon but pour cette vidéo-là, c'est d'atteindre, euh, alors si vous pouvez me faire ce plaisir-là, c'est d'atteindre les 200 vues, voilà, sur cette vidéo-là. Par exemple là on voit encore le cyber dragon laser, Là, voilà, j'ai été un peu pris de cours aujourd'hui donc du coup j'ai fait euh, le remplissage Comme ça, là va vite Parce que j'ai dit quand même qu'il fallait que je m'y mette à faire le trade binder parce que sinon ça ne va pas le faire. Vous qui me suivez, que euh, voilà. Et voilà la dernière page. On est déjà arrivé à la dernière page.